petit tuto pour vous montrer comment faire une bande noire en haut et une bande noire en bas sur vos plans ainsi qu'une ouverture en rideau donc là j'ai mis une timeline avec quelques, quelques rushs et donc ce que je vais faire je vais déjà mettre letterbox que vous cherchez là je vais le mettre sur la morse. Voilà. Donc euh, je vais mettre en 2.31. Vous pouvez changer la couleur du letterbox si vous voulez, etc. Vous pouvez changer l'offset, c'est-à-dire le positionnement comme ceci, pour faire un petit recadrage. Voilà. Donc là. J'ai fait ça sur ce plan-là. Maintenant, je vais les répercuter sur les autres. Donc, je fais édition, copier. Là, je peux sélectionner les trois. Je fais édition, coller les effets. Donc, ça colle tous les effets qu'il y a eu sur, sur mes roches. Je vais coller les attributs. Et là, j'ai déjà un lecteur box défini. je le colle, voilà, et donc, j'ai tous mes rushs en letterbox, deux fois, enfin celui-là est désactivé, voilà, donc maintenant je vais faire une ouverture en rideau, donc je me mets au début du plan que je sélectionne, recommence. Voilà, il fallait mettre les images clés. Donc là, ça ferme bien le rideau. Si je me mets là, je tape zéro. Normalement, ça met automatiquement une image clé. Et donc là, ça marche. Donc si je lis mon film, voilà. Hop, et voilà. Donc là, si on veut, on peut jouer avec l'offset pour modifier le cadrage. Voilà comme ça c'est mieux, là c'est pas mal, qu'aucun qu bas il n'y a pas trop d'informations. Ouais c'est mieux comme ça, donc voilà, et si vous voulez que le rideau s'ouvre sur l'image totale, il suffit de ne pas mettre l'effet Letterbox. Voilà comment on peut faire pour faire un joli effet de rideau qui s'ouvre. Merci d'avoir regardé ce petit tuto. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre des pouces bleus de préférence.